Monsieur le maire, bonjour. Bonjour madame. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur les principales décisions qui ont été actées lors du dernier Conseil municipal qui s'est tenu le 31 mars dernier. Cependant, avant, euh, je souhaiterais vous parler d'un sujet d'actualité, la guerre en Ukraine. La France accueille de nombreux réfugiés, Montrouge aussi. Vous pouvez nous dire quel est le rôle et la place de Montrouge Oui, alors le dernier Conseil municipal a été riche et animé et c'est vrai que nous avons commencé par parler du dossier ukrainien. Je crois que nous sommes tous, ici à Montrouge comme ailleurs, sensibilisés par le drame qui se déroule à nos yeux et à nos portes en Ukraine. Et donc je voudrais d'abord saluer l'engagement et le soutien de tous les montrougiens en faveur du peuple ukrainien qui s'est manifesté dès le 24 février dernier. Beaucoup de dons ont afflué ici à l'Hôtel de Ville. Et vraiment un grand merci à tous les montrougiens et aux bénévoles qui se sont mobilisés. Alors, concrètement, comment ça se passe à Montrouge D'abord, il faut savoir que les réfugiés ukrainiens euh, reçoivent à Nanterre, à la préfecture de Nanterre, un titre de séjour, une autorisation de séjour, et ça leur permet d'avoir accès à tous les droits euh, en matière de santé, en matière scolaire, etc. etc. Ensuite, quand ils arrivent à Montrouge, ils sont accueillis par le Centre communal d'action sociale qui les aide dans leur démarche. Et puis, ils ont également accès euh, à notre offre de soins au Centre municipal de santé. Nous accueillons également depuis quelques jours des jeunes ukrainiens dans nos écoles, l'école Buffalo et Aristide briand une quinzaine d'enfants déjà. D'ailleurs, nous avons décidé lors du conseil municipal d'octroyer une subvention de 10 000 euros à la protection civile, qui est l'association, comme vous le savez, qui achemine les aides et les dons auprès des réfugiés ukrainiens aux frontières de l'Ukraine. Et euh, du point de vue de l'hébergement, comment cela se passe-t-il à Montrouge alors l'hébergement, c'est maintenant un sujet en effet majeur, puisque comme vous le savez, il y a plus de 4 millions euh, d'Ukrainiens qui ont quitté leur pays. Alors ils sont beaucoup euh, aux frontières de l'Ukraine, mais évidemment un grand nombre arrive en France. Alors à Montrouge, nous avons euh, 120 réfugiés qui sont logés dans un hôtel, ici à Montrouge, et qui sont accompagnés par euh, la préfecture et une association qui s'appelle l'association SOS. Et par ailleurs, il y a de nombreux Montrougiens qui accueillent des Ukrainiens chez eux, et là, ils sont accompagnés par une autre association qui s'appelle Habitat et Humanisme. Et évidemment, nous sommes en lien, en lien étroit avec ces associations et avec la préfecture de Nanterre pour coordonner cet accueil des réfugiés ukrainiens ici à Montrouge. Avez-vous tissé d'autres partenariats locaux Oui, alors évidemment, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Et d'ailleurs, j'invite les, les Montrougiens qui le souhaitent à prendre contact avec nos services, le Centre Municipal de Santé, le Centre Communal d'Action Sociale. Et nous avons aussi choisi de mobiliser l'Association des commerçants de Montrouge et l'Association des entreprises de Montrouge pour faciliter, autant qu'il est possible, l'insertion des réfugiés ukrainiens dans notre ville. Voilà, donc n'hésitez pas à vous signaler et à vous mobiliser pour les aider à traverser cette période difficile. Merci pour ce point complet. Nous allons passer au dernier conseil municipal. Et du côté des commerces, alors quoi de neuf alors, le commerce, c'est un sujet très important ici à Montrouge. Comme vous le savez, nous avons une politique en matière d'accompagnement et de développement du commerce. C'est d'ailleurs pour ça que Montrouge est, est reconnu comme une ville très attractive en matière commerciale. Alors, que faisons-nous D'abord, nous avons la volonté d'aider les commerçants à s'installer, de façon à ce qu'il y ait les meilleurs commerçants au meilleur endroit, pour le, bien, pour le meilleur service des Montrougiens. Euh, donc nous avons, lors du Conseil, décidé d'acheter un nouveau commerce euh, 3 rue Pelletan et nous avons aussi décidé de vendre un autre commerce euh, au 130 Avenue de la République puisque le commerçant Mitsua, le chocolatier, l'excellent chocolatier, va euh, développer ce commerce et pouvoir l'aménager davantage. Voilà donc une politique d'achat et de revente pour euh, permettre aux commerçants de continuer de s'installer et ainsi euh, d'offrir les meilleurs services aux Montrougiens. Par ailleurs, nous avons, euh, comme vous le savez, nous allons lancer dans quelques semaines le grand projet euh, Péry-Ginot-Gautier, donc l'aménagement des, des portes de Montrouge Et euh, évidemment, un, parmi ce projet, il y a un volet commercial très important. Notre volonté, c'est de développer les commerces dans cette artère importante de la ville, dans ce quartier important. Et donc, nous avons confié au CAUE, le CAUE, c'est le Conseil d'architecture et d'urbanisme, des Hauts-de-Seine, nous leur avons confié la mission de définir une charte pour ces commerçants de la rue Gauthier, de façon à ce qu'ils puissent être accompagnés et embellis à l'occasion de ce très beau projet. Voilà. Et du côté du sport, vous avez acté l'achat du terrain du Cercle athlétique de Montrouge, situé au sud de la ville, avenue marx Dormoy. Pouvez-vous m'en dire plus oui, alors le sport c'est un sujet important, il en a été évidemment question lors du conseil municipal. Comme vous le savez, nous avons consulté l'ensemble des Montrougiens qui ont répondu fortement sur leurs attentes en matière de sport. Et euh, le terrain du CAM fait partie des projets sur lesquels nous travaillons et que nous allons bientôt présenter aux Montrougiens. Alors, lors du conseil, nous avons acté définitivement l'achat par la ville de Montrouge du terrain du CAM auprès du Conseil départemental des Hauts-de-Seine qui en était propriétaire. Le terrain du CAM c'est à peu près 2 hectares et nous l'avons acquis pour 2,5 millions d'euros. Alors c'est important et ce qui est important aussi c'est que dans quelques jours va se dérouler au CAM une compétition sportive de niveau européen puisque vous savez que nous avons à Montrouge une équipe masculine qui est championne d'Europe et qui remet son titre en jeu. En euh, hockey sur gazon. C'est du hockey sur gazon, bien sûr. Et donc euh, le hockey sur gazon, d'ailleurs, c'est une discipline assez peu pratiquée en France, mais euh, qui est très, très pratiquée et très regardée dans le monde entier. Donc du 15 au 18 avril, n'hésitez pas à venir au CAM pour soutenir nos champions. Et lors du Conseil, nous avons décidé d'octroyer euh, une subvention spécifique pour l'organisation de cette grande manifestation qui va rayonner. Bernard de la Montrouge, donc venez soutenir nos champions de hockey sur gazon. On y sera. Autre sujet, les décisions qui ont été votées en faveur de l'enfance et de la jeunesse. Alors bien sûr, il a été question de l'éducation lors de ce conseil, avec plusieurs décisions importantes. D'abord, nous préparons d'ores et déjà les, les vacances des petits montrougiens avec la poursuite de l'opération Bouge Montrouge. C'est une opération qui consiste à mobiliser les associations montrougiennes pour qu'elles accompagnent les, les jeunes montrougiens pendant le temps périscolaire avec des activités nouvelles autour du bien manger, autour de la culture et, et autres disciplines. Par ailleurs, nous avons évidemment relancé les... Les, les, séjours, les séjours de vacances euh, pour les, les jeunes montrougiens qui sont, comme vous le savez, subventionnés par la ville en fonction des, des, des quotients familiaux. Alors, par ailleurs, nous avons décidé le lancement du projet de réhabilitation de la cour de l'école maternelle Berthelot, avec un projet ambitieux d'une cour oasis, donc qui veut dire une cour plus végétalisée, plus ludique, et qui correspond aux attentes à la fois des parents et des enfants. Ce projet, ce beau projet va faire l'objet d'une concertation avec les familles, avec les enseignants bien sûr, et ensuite il sera réalisé au cours de l'été. Par ailleurs, et enfin, nous avons décidé du soutien financier aux écoles privées de la ville, comme la loi nous y invite chaque année. Je crois savoir également que la Caisse des écoles a fait évoluer le financement de ses activités pour être beaucoup plus en phase avec les projets pédagogiques des enseignants Oui, il a été question de la Caisse des écoles lors du conseil, on a présenté son activité, et je tiens d'ailleurs à saluer l'engagement de toutes celles et tous ceux qui travaillent sur ce projet de Caisse des écoles. Donc cette année, la Caisse des écoles a lancé un appel à projet auprès des enseignants qui ont répondu nombreux, et qui proposent des projets dans de nombreux domaines, notamment le bien manger, l'éducation civique la culture. Donc ces projets vont être financés par la Caisse des écoles avec le soutien de l'éducation nationale et ce sont environ 2000 élèves dans près de 80 classes qui vont en profiter dès cette année. Et pour nos jeunes, est-ce que vous allez reconduire cette initiative qui existe à Montrouge depuis très longtemps, qui consiste à inciter les futurs bacheliers à décrocher une mention très bien ou bien en effet, ça fait maintenant 27 ans que chaque année, le conseil municipal décide d'octroyer aux bacheliers méritants une aide, une subvention, 400 euros pour les mentions bien et 800 euros pour les mentions très bien. Donc chaque année, c'est un peu plus d'une centaine de, de bacheliers qui, qui reçoivent cette aide. Alors j'invite tous les jeunes bacheliers qui vont passer leur bac dans quelques mois à bosser dur pour décrocher leur mention. Alors pourquoi on fait ça Parce qu'on souhaite encourager le travail, l'effort, le mérite pour tous les bacheliers montrougiens, quelles que soient leurs ressources, quelle que soit la discipline qu'ils vont passer et quel que soit le lycée dans lequel ils décrochent leur bac. Voilà, donc nous allons continuer dans les années qui viennent. Et cette subvention, comment les bacheliers vont pouvoir l'utiliser Alors, ils peuvent l'utiliser de diverses manières, soit pour prolonger leurs études, s'inscrire dans une autre école, soit passer leur permis de conduire, soit passer leur BAFA, soit acheter aussi du matériel informatique ou autre qui leur sera utile dans leurs études. Voilà. Donc chacun présente un projet ou une dépense liée à ces diverses divers possibilités. Montrouge continue d'être mobilisé en faveur des personnes en situation d'handicap et c'est ce qu'a montré le rapport de la commission de l'accessibilité présenté au dernier conseil. Pouvez-vous nous dire quels en sont les points clés Oui, ce sujet de l'accompagnement des personnes handicapées fait évidemment partie de, de nos priorités nous avons adopté lors du Conseil le, le rapport d'accessibilité, comme chaque année, qui retrace l'ensemble des actions engagées par la Ville, que ce soit pour aménager nos, nos bâtiments, pour les rendre accessibles euh, à personnes à mobilité réduite, mais également en matière de voirie. Nous avons installé des bandes de guidage, nous avons installé des, des, aussi des, des, des feux sonores. Et puis euh, évidemment, euh, les personnes handicapées sont accueillies dans notre centre communal d'action sociale pour euh, leur faciliter la vie. Voilà donc beaucoup d'actions dans ce domaine et vous pourrez découvrir dans le prochain Montrouge Magazine qui sortira dans quelques jours l'ensemble des actions, un dossier spécial sur ce sujet du handicap à Montrouge. À chaque conseil municipal, de nouveaux projets sont votés en faveur du logement social et ça a été encore le cas lors du dernier conseil municipal. Pouvez-vous nous en rappeler les principes et les nouveaux projets actés alors, cette question du logement social, en effet, elle était à l'ordre du jour de notre conseil comme des conseils précédents. C'est un sujet très important et compliqué. Alors, la règle, c'est que nous devons respecter les 25% de logements sociaux, c'est la loi SRU. Aujourd'hui, Montrouge est à un peu plus de 22%. Donc, notre ambition, c'est de permettre... À, au plus grand nombre de nos concitoyens euh, d'accéder à un logement euh, qui correspond à leurs revenus. Mais comme vous le savez, Montrouge est une ville euh, très dense, le fonds aussi est très cher, et donc le logement social se construit petit à petit. Voilà. Néanmoins, nous avons la volonté euh, de respecter la loi, bien sûr, et donc euh, nous subventionnons les opérations. Euh, qui comprennent du logement social. Nous avons inscrit dans notre PLU, notre plan local d'urbanisme, une règle qui oblige maintenant les promoteurs, à partir d'un certain seuil, 12, euh, 12 logements et 800 m, qui les oblige à faire 30 de logement social. Et donc, lors du Conseil, nous avons voté une subvention à deux opérations, deux nouvelles opérations, l'une euh, rue Verdier, un immeuble qui va se construire rue Verdier, euh, et une autre euh, rue Châteaubriand à l'angle de Maurice Arnaud et de Châteaubriand. Voilà donc deux nouveaux projets qui vont permettre de construire davantage de logements social dans notre ville. Votre équipe municipale encourage les initiatives individuelles ayant un impact positif pour la ville. Et donc, lors du dernier conseil municipal, vous avez voté deux concours, les trophées des jeunes actifs montrougiens et le concours Ville verte et fleurie. Oui, alors en effet, nous souhaitons que les, les montrougiens aient, aient des projets et euh, nous accompagnons, de nombreuses initiatives. Alors lors du Conseil, nous avons décidé de poursuivre l'opération des T-JAM, ça veut dire le trophée des jeunes actifs montrougiens. Il faut savoir qu'à Montrouge, par exemple, l'an dernier, en 2021, il y a eu plus de 900 créations d'entreprises. Donc à travers ce trophée, nous aidons les jeunes entrepreneurs à porter leurs projets, à le développer, et par l'intermédiaire d'une aide à la fois financière, mais aussi qualitative. Nous souhaitons aussi accompagner et soutenir les montrougiens qui ont la main verte et donc à travers ce concours d'une ville verte et fleurie qui a lieu depuis de nombreuses années, nous encourageons euh, les montrougiens mais aussi maintenant les, les écoles à développer des projets pour que Montrouge Mont soit toujours plus verte et, et plus fleurie pour euh, le bien de chacun. Alors les appels à candidature ont été lancés, jusqu'à quand les montrougiens peuvent-ils candidater Alors pour les c'est jusqu'au 22 avril, donc, euh, tous ceux qui ont un projet d'entreprise, notez bien cette date et inscrivez-vous. Et pour euh, les, la ville verte et fleurie, le concours de la main verte, c'est jusqu'au 22 juin. Voilà, donc euh, allez-y, candidatez et euh, vous pouvez gagner. Monsieur le maire, notre entretien touche à sa fin. Souhaitez-vous ajouter quelque chose Oui, nous avons euh, dans quelques jours un rendez-vous euh, démocratique important. C'est l'élection présidentielle des 10 et 24 euh, avril prochain. Donc... Euh, J'invite tous les montrougiens en âge de voter à se rendre dès dimanche dans l'un de nos 32 bureaux de vote qui, comme vous le savez, sont ouverts de 8h à 20h. Donc euh, ne ratez pas ce rendez-vous très important pour notre démocratie. Allez voter. Merci à tous. Merci, monsieur le maire.